Wesh y'a des flammes On va brûler Wouaaaah oui. <rire> J'espère wow. qu'elle m'a jamais sorti cette vidéo, j'espère y'a un compromis Elle fait le montage ce ça. soir, tu m'as sortir. Oh, oh. Noooon Yes, no, maybe <rire> <rire> On fait vidéo Je voulais pas faire vidéo, moi je voulais miam miam. Toi tu veux miam miam Je voulais miam miam moi. Alors, on peut pas tout le temps miam miam moi. Hey, tu bon filmes télé... pas coups Eh Vas-y Non, cours, cours, cours pas Je sais pas, pas, ah, cours, pas. pas cours, courir cours, ah, ah tu filmais pas quand j'ai fait la blague Vas-y fais une intro là On va ranger Ah ouais y'a un nouveau membre dans la OVPT, c'est. Voilà. C'est Moustache 2.0. Wesh Wesh Les mecs sont en place. Wesh Ouh Aïe Aïe Aïe aïe aïe aïe Ah putain. Ah putain. Non Mais là, est sur là. La tête de WAM! On en bouge commence à monter là. Ah ouais, comment ça une baguette. Attends, gros, ouais, ouais, la manche elle est là, <rire> celle-là elle veut plus descendre, oui, je... ma manche elle est bloquée frère, c'est moi ah, Django, oui. Django, Django le style l'unique, ah, ça c'est le dessin, ça, de ça c'est voilà. ça, ça, mon gars ça, vous ça, voyez tous les mecs de la OVVT pas des voilà. un Dès qu'il y a une embrouille, vous mentionnez voilà. et règle ça Ah, ah l'homme de la situation Bien sûr, là, ah. sûr toujours ah. Son serveur Discord, c'est. Discord, ça fait le meilleur serveur Discord de la planète, les gars. Continuez, c'est cool. Et rajoutez des meufs encore. <rire> Il manque des grosses J'avoue, j'avoue, rajoutez, rajoutez en balle. Tu veux qu'ils rajoutent une avis Moi, je sais pas, rajoutez Oder Girls. Faites un exemple. Oder dernier Oder c'est. T'es en mode. Ah Les autres filles, là. Moi, je suis le custo, comment va Rentre dans mon entrant. Par contre, les y a une crise à tout moment, elle s'enlève. Ah ouais! <rire> a À tout si moment, je pense, je par contre, on rigole, on rigole, mais fais gaffe quand tu rentres, parce que j'ai en envie de te virer chez moi, tu vois. Ok, ça, ça va. <rire> moi, je m'en fous, hein, mais c'est la parole. Moi, <rire> c'est, j'ai pas envie de te tu vois. Filme, filme, les m'a filme, filme. Passe en dessous, vas-y, attends, je te filme, fais comme Fort Boyard. Ouais, Wesh ta... Wesh Wesh Commence ouais, ouais, même pas à voir là T'as un ouf le frère, il veut qu'on le vire dès la première seconde C'est Ouais, je te ma gueule ou quoi pas, c'est plus une pédale là, la Qui C'est non, c'est non. C'est une demi-bédale, j'avais demi demi des couilles pendant 30 ans Eh Nabil, c'est pas la polie, c'est pas... <rire> pas photo de classe, c'est naturel Dis pas toi, à la vie tu casses les couilles Faut bien qu'on gagne de l'argent <rire> Tu fais quoi l'année prochaine <rire> <rire> Moi Pose pas cette question Justement c'est pour ça Coupe les maquettes Wow Il est vraiment trop stock Là, tu peux hein. tu peux, on te fait des montagnes, on te fait des éclairs dans les yeux Ouais, les voilà parce après aspect, aspect. Peu, oh, After Effects ouais, ben... After <rire> Fais-lui effect. <rire> <rire> des cheveux aussi <rires> et tout C'est vraiment la plus bonne de tout C'est pas moi, ma paye <rire> <diminuer. rire> va diminuer <rire> non, <plus> <rire> Moi C'est bon Voici euh... ma... <rire> Ah, je l'avais même pas, <rire> vu, je <l> <rire> pas vu, je suis triste. Je suis triste. Oui. Tu vas pas voir. Attends, Vas-y. Mais... Le problème de jeu... Attends, Je, je... je mon qui dit le fils. Mais quoi, que tu tu peux le Regarde, Bon appétit Nabil, la, la star aujourd'hui. Moi, je suis le producteur de l'ombre. T'es le producteur Ouais, ouais, moi, ouais, je suis pas encore de Nabil, t'es la, la star. Nabil, ouais, t'es la star, c'est ouais. ouais. Ça va. Ouais. vas on pose ça sur le tréfonds pour après. Putain, Nabil, t'en as mis partout Après, il coupe du pain aussi. Ouais. C'est normal je Merci, Kendop, pour l'explication. C'est Snapchat, mon frère, à la caméra C'est un Il a vu une story, il a eu peur Ah ouais, ça va Choses, hein. Voici un père et son fils. C'est moi le père Je sais pas mais.. Oh enfin, c'est lui hein. ouais, le père le hein Il, il est, est en place Il fait bien les sandwichs T'as oui. vu ce qu'il fait avec les 100 sandwichs Ah <rire> oui Tu crois pas que t'as mal compris toi hein T'as l'air pas mal ton sandwich ah, Bien bien moi <rire> Les sandwichs Nabil <rire> Chez Nabil On va faire un restaurant <rire> Nabil tu peux expliquer ce que tu fais à la caméra Regarde gros je fais du... Chez Nabil Sandwich gratuit <rire> <rire> Gratuit Comment ça, Gratuit, ce business là C'est pas un business, justement. Ah ouais, Il est des SDF. SDF sauce là Il a la là après. vous le tu vas Oh, allez, coup, là, non je t'en prie demain. OOOOOOOH ah Ça c'est du gahier trop fort maintenant Alassane t'as vu combien déjà Alassane ça, ça fous ça mais salle, ça fout, ça, dans mais un lit, euh, peux le, par lit par le, le lit peut se casser euh... Il pète le lit BAM <rire> ah, Là que c'est trop là, là je se dire waouh Je vais faire démonter par un gros robe comme ça là bien fort Un gros bébé Ça se trouve elle est jolie déjà ça se trouve ça! Hein. on voit pas de quoi! Toi, toi, supprime cette vidéo! Merci, chef! De rien, chef! Non, t'inquiète! Ouais. On, on a l'air voir vraiment, en tout cas, veut pas être filmé dans un truc où à un ouais. certain moment ouais. on met Ok, c'est quand même. Vas-y, on voit du coup! On a besoin d'un arbitre Un arbitre! Oh les bâtards! T'as l'air d'une vie comme dit Je me dis pas, on hein, pense c'est qui. Et là, c'est Clément, c'est Oh là là là là là Ouais, dédicace a, à lui là. dédicace oh, oh, oh. à lui, il préfère sa femme galou. <rire> Mais y'a y a buskill Je comprends pas Y'a pas de, pas de Il était comment Alors, il de était comment T'as apprécié le sandwich Le sandwich c'est un petit goûter C'est un Attends. C'est On va ah, une respect, t t un il une femme un oh. de C'est marrant, qui en Mais, adie, il Nabil Pourquoi tu dis que Nabil, Yohan C'est la vidéo de Nabil là. Nabil, c'est le Majordon. Vas-y, ouais, <rire> Le Majordon regarde, il à la fin de de mathématiques. C'est <ind stars> bah, il va là, qui s'arrêter. <points> Alors, ah, à, ah, après manger, il y a des mots là bon, Nabil, t'as quelque chose à dire, toi, non Nabil, c'est lui le chef de la ville. Vas-y, t'as eu une sacrée journée aujourd'hui. Ah, Même demain, est... demain, demain journée... <rires> on est bien rempli On hein. ai bien rempli Il remplis. se passe quoi demain il, qui, qui va remplir une femme <rire> <rires> J'en ai rempli de ah, tout YouTube. Ça, est <rires> Ta mère, pas J J elle va passer par le J'espère qu'elle ne va jamais sortir cette vidéo. J'espère qu'il y a un compromis. Elle fait mon doigt ce soir, tu vas faire demain. Non, allez-y, Vas-y Vas au revoir hein Un mot pour l'autre Non Tu dit quoi elle arrive elle arrive Tu ah, merde, ah, merde ah, Avance, avance Peut-être La ville pas fait 3 3 Le v 3 quoi 3 3